En le versant, le sirop de sucre ne crée aucun remous, c'est un fluide visqueux. Avec un mouvement circulaire, la tache d'encre s'étale, mais ne se mélange pas. Pour mélanger l'encre, il faut séparer la goutte en deux et recommencer. Ce mouvement plus complexe, en forme de 8, permet peu à peu de mélanger l'encre à un liquide visqueux.